Je m'appelle Moussia de Vattenville officiellement, c'est Von Vattenville ici on est chez les romans, on dit de Vattenville nous sommes à Montsoleil, sous le soleil, dans le vallon de saint canton de Berne et dans le parc régional Chasseral, et je suis là en tant que murtière, je construis des murs en pierre sèche, comme on voit derrière, et j'ai aussi d'autres casquettes. Alors je me suis intéressée au Mur en pierre Sèche, en fait c'est un peu un mix d'emplois de, de, que j'ai. Comme j'étais enseignante avant en, en géographie, physique, j'avais l'idée d'amener les élèves à mon ici dans la région. Pour leur présenter euh, différentes professions qu'il y a dans le terrain et lorsque je suis allée reconnaître le, les lieux et que je travaille pour espace découverte énergie où il y a des murs en pierre sèche j'ai vu qu'un mur en pierre sèche était cassé je me suis dit que ça serait cool de montrer aux élèves l'importance des murs pour le patrimoine pour la culture pour l'habitat etc et donc je me suis lancée dans les murs en pierre sèche j'ai fait Formation formations en Valais, après j'ai entendu qu'il y avait des formations en Autriche et ça m'a donné l'idée de construire la baie sur laquelle je suis assise là. J'appelle un igloo mais on peut appeler ça un beehive ou un trulli ou bien euh, croz. Et, et Bref, et je suis venue comme ça à la construction de, de murs en pierre sèche. C'est pas souvent qu'on a de la si belle pierre, Alors ça c'est du pas béni pour un murtier. Ce qui est intéressant avec les murs pierres sèches, c'est qu'on retrouve des archives très vieilles, 16e, 17e siècle. Et la base c'était donc les agriculteurs, ils épieraient les champs, donc ils enlevaient les pierres qu'il y avait dans les champs pour ne pas gêner les cultures et le bétail. Et du moment que le prince évêque de Bâle lui, de leur ont dit qu'il fallait absolument économiser le bois et que les barrières étaient faites de bois, il y avait ce double emploi, ça veut dire on a des tas de pierres et on manque de matériaux pour faire des barrières et on a commencé à faire des séparations de pâturage ou de propriété avec de la pierre sèche. et C'est en fait de là que ça, que ça remonte et donc ça vaut vraiment la peine de valoriser, de continuer ce cette, cette savoir-faire. Donc voilà, celle-là elle est stable, je pourrais la laisser là. Elle touche celle-ci, elle touche celle-ci, elle les touche devant. Ce bien c'est que c'est vraiment local, quoi. c'est un savoir qui est d'ici, si on va ailleurs en Europe on en retrouve mais il y a partout des particularités, quelque chose qu'on peut valoriser ici, ça a du sens d'utiliser les cailloux du lieu, on ne va pas commencer de construire avec des cailloux valaisans. Donc par rapport aux matériaux qui est utilisé, par rapport au savoir-faire, par rapport à la méthode de travail, c'est vraiment un retour à l'essentiel et c'est quelque chose qui dure. officiellement un <laughs> personnage <laughs> <laughs>